Avoir une liste d'abonnés est l'une des choses les plus importantes que tout marketeur web doit avoir. Plus cette liste d'emails est importante, plus on a de prospects, plus on a de clients potentiels. Il y a même une donnée qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui dit que euh, pour chaque abonné par email que vous avez, c'est l'équivalent de 1 dollar par mois. C'est-à-dire que si vous avez une liste d'emails de 1000 personnes, tous les mois, ces gens-là sont censés vous rapporter au moins dollars. 000 okay, si vous en faites bon usage. Donc, 12 000 par an. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. Et je trouve ce chiffre très intéressant. Et donc, si vous n'avez pas encore commencé à capter les emails, je vous invite à regarder euh, en description de cette vidéo. Il y a un lien vers un article euh, qui vous explique. C'est un guide pour débutants sur le marketing par email. Alors, je vais euh, vous donner 7 idée, cette astuce, cette manière d'obtenir, de faire grossir cette liste d'emails issue notamment de mon expérience, de ce que j'apprends, de ce que j'observe. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, je suis l'auteur du guide du blogueur. Donc, euh, je forme euh, les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs à développer euh, leur business en ligne. Alors, euh, premier moyen de... Euh, grossir sa liste d'emails, c'est la meilleure manière de le faire selon moi mais aussi la plus compliquée c'est le SEO, le Search Engine Optimization. C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. En gros comment vous pouvez optimiser vos articles pour que les gens viennent sur votre blog et puis une fois qu'ils sont sur votre blog, il y a une pop-up qui apparaît ou en, en sidebar ou en bas de l'article. Il y a une invitation pour qu'ils laissent leur email contre un e-book par exemple. Donc pour avoir ce trafic là, idéalement, bah, on est bien référencé et puis Google nous envoie du trafic régulièrement. C'est ce que j'ai moi et c'est ma source de trafic principal euh, qui me permet d'augmenter ma liste d'emails. Le problème, c'est que si vous démarrez aujourd'hui, ça va vous mettre beaucoup de temps. Donc, je ne mettrai pas mon focus là-dedans parce que moi, j'ai commencé en tout et pour tout il y a, a 9-10 ans maintenant. Donc si vous débarquez demain, votre blog, avant qu'il soit bien classé, vos articles, avant qu'ils soient bien classés, vont mettre beaucoup de temps. Donc, mettez pas le paquet là-dedans. Deuxième astuce, c'est d'utiliser YouTube. Et là, c'est plus intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, YouTube appartenant à Google, quand vous faites une recherche, quelquefois, vous voyez des vidéos qui apparaissent en suggestion, en résultat. Et bien comme il n'y a pas beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on peut penser, qui utilisent YouTube encore comme moyen de marketing. Bah, si vous arrivez à utiliser le même mécanisme que le SEO sur vos blogs, mais sur YouTube, vous allez apparaître en résultat euh, sur les résultats Google. Et du coup, en, appara en faisant apparaître votre vidéo dans ces résultats-là, qui est beaucoup plus rapide que de faire apparaître des articles, les gens vont cliquer, vont regarder les vidéos. Et dans la vidéo, vous faites des appels à réaction. Comme là, je pourrais vous dire, euh, inscrivez-vous à ma formation maintenant que je mets en description pour pouvoir accéder à une formation de 7 jours pour créer votre business en ligne. Voilà. Et là, c'est fait. Et là, si vous êtes intéressé, vous allez chercher dans ma description, vous allez cliquer, vous allez vous inscrire contre une formation. Alors oui, ça, c'est évident pour moi, mais ça n'est pas forcément. Ne... Les gens vont pas juste vous donner leur email. Souvent, ça va être en échange contre un guide, une formation en ligne. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième moyen d'utiliser YouTube. Troisième moyen, c'est d'utiliser Instagram. Alors, Instagram, pareil, c'est compliqué parce que si vous démarrez sur Instagram, vous allez galérer, galérer. Donc moi, j'utilise un robot qui m'aide à croître, mais un robot, c'est risqué parce que euh, c'est un, un logiciel, hein, si vous voulez. Ça automatise certaines choses et ça plaît pas forcément Instagram. Donc, je n'ai pas envie de vous encourager forcément là-dessus, mais en même temps, quand je vous dis Instagram, en fait, je pense aussi LinkedIn, surtout si vous êtes en B2B, de créer du contenu sur ces plateformes, d'attirer des gens et de les renvoyer après vers vos, euh, vers vos formations, vos landing pages, vos pages de capture pour capter leurs emails Donc, ça, c'est Instagram. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, vous pouvez utiliser aussi des jeux concours. Alors, les jeux concours, euh, ça peut marcher de plusieurs manières. Soit, moi, je l'ai fait, par exemple, j'ai offert mon livre à euh, une agence euh, qui avait plein de followers et du coup je leur ai dit voilà organiser un jeu concours moi je vous offre les livres et puis voilà faites ce que vous voulez et du coup ça fait connaître mon livre mais j'aurais pu dire bah envoyez-les sur ma, ma landing page à moi pour que je capte les emails. Ok, ça ça aurait été une possibilité d'organiser un jeu concours comme ça mais sinon si vous vous l'organisez c'est déjà euh, pas mal et je vous encourage à faire ça si vous avez un peu de fans sur les réseaux sociaux organiser un jeu concours il faudrait idéalement que tous les gens qui vous suivent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook vous suivent aussi par email et euh, vous laissent leur email. Comme ça, vous pouvez les contacter. Alors, pourquoi c'est important hein Juste, je fais une autre parenthèse pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas. Les emails, quand vous envoyez un email, il y a 20% de taux d'ouverture. Contrairement à tous les autres moyens, sauf les bots Messenger, mais bon, on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques temps, et les SMS. Euh, l'utilisation euh, de l'email est encore très très répandue. Et donc, quand vous avez l'email des gens, vous avez beaucoup plus de facilité à leur vendre un produit. Voilà, ça c'était à parenthèse. Donc, je concours, je voulais vous parler aussi de pub. Évidemment, la pub Facebook euh, peut vous apporter beaucoup de leads. Euh, J'ai des clients qui font ça. Moi, je ne l'utilise pas ou je l'utilise rarement parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de, un gros budget. Vous ne débarquez pas avec 10 euros, 15 euros, ça ne à rien. Et puis, quand vous débarquez avec un gros budget, il faut arriver avec une grosse expertise. Et moi, ce n'est pas mon expertise première. Du coup, je ne mets pas mon paquet là-dessus. Je ne sais plus où est-ce que j'ai publié, mais mon focus sur mon argent aujourd'hui n'est pas dans de la publicité. Il va être plus dans des outils, dans de la formation, dans des événements. Euh, dans des mastermind. Donc, si vous, vous pouvez vous permettre et en plus être accompagné, allez-y ou faites par vous-même. Mais euh, attention, ok? Euh, vous attendez pas à récupérer des emails pas chers. Ça peut vous coûter entre euh, 30 centimes et 2 euros juste de récupérer un email. D'accord? Surtout au début, vous allez galérer, vous ne savez pas savoir comment faire. Euh, autre moyen, c'est de créer des partenariats. Et les partenariats, c'est par exemple, bah, souvent, je fais ça avec quoi Souvent, entre guillemets, avec Jonathan Patt, de Freelance Boost où je fais sa promo pour ses trucs, il fait la promo pour mes trucs et du coup, on capte les emails chacun. On n'échange pas nos fichiers, hein. ça, c'est interdit, je crois. Ouais c'est interdit. Donc, je... genre, il m'envoie pas sa liste d'emails et moi, je, je balance un, une newsletter, euh, un mailing à ces gens-là. Non, on fait pas ça. Mais il va envoyer à sa liste, il va dire « Lingen organise ça. » Voilà, allez su suivre. Jonathan va organiser prochainement quelque chose. Je vais envoyer à ma liste des gens pour qu'ils aillent s'inscrire. Euh, j'ai fait ça pour le sommet virtuel sur le preneur où j'ai gagné 1400 emails en l'espace d'un mois. Euh, C'est un sommet virtuel où j'ai rassemblé une vingtaine de personnes pour parler d'entrepreneuriat et ça a été l'une de mes meilleures euh, opérations marketing, donc ça a été très intéressant parce que en fait les intervenants, les invités, ils ont euh, envoyé à leur liste en leur disant je suis invité à ça, à cet événement là, inscrivez-vous. Et puis il y avait un système d'affiliation où ils pouvaient gagner de l'argent en faisant ça. Donc, ça, c'était euh, intéressant. Et puis, le dernier point, c'est les groupes. Les groupes, ça peut être groupe Facebook, groupe LinkedIn et dernièrement, j'exploite même les groupes euh, WhatsApp. Okay Il y a une, une application qui vient de sortir sur iOS et qui, qui existe depuis euh, un an déjà sur Android. C'est WhatsApp Business. C'est pas juste WhatsApp, c'est WhatsApp Business. C'est un outil, c'est une messagerie. Ok, C'est comme Skype si vous voulez. Euh, et du coup, bah, j'ai créé un groupe là pour mon prochain livre qui sort. Et donc, je mettrai le lien en, en, dans la description. Donc, les gens qui veulent suivre les coulisses de mon livre, bah, ils peuvent s'inscrire au groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, je peux, je ne l'ai pas encore fait, je peux leur dire, laissez-moi votre email. Et je leur dis, voilà, allez sur ce lien. Ça tombe sur une landing page, une page de capture où je capte leurs emails. Voilà, c'était cette idée. N'essayez pas de tout faire en même temps. Mais voilà, normalement, avec ça, vous savez où Allez, en tout cas, quelle que soit votre stratégie, pensez à apporter de la valeur et puis ça vous euh, aidera. Donc, offrez un cadeau, apportez de la valeur et marketez à fond. Ok, n'y allez pas timidement. J'ai publié une fois sur Facebook, euh, déjà ça suffit. Non, faut y aller, faut y aller. Dans toutes les vidéos, parlez de votre, de votre euh, euh, page de capture. C'était Lingen, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez, bah, likez, abonnez-vous. Euh, si vous voulez aller plus loin en dessous de cette vidéo, vous verrez que euh, je vous propose euh, bah, la possibilité de vous inscrire à deux formations gratuites. La formation maintenant et la formation vente sur Internet. Maintenant pour les débutants et vente sur Internet pour les entrepreneurs qui se sont déjà lancés. Forcément, je pratique ce que je prêche, non Allez, ciao, à la prochaine.